Je suis ici pour savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Il a refait plusieurs fois le chemin que toi et Marc avaient parcouru. Et j'ai trouvé ça, le téléphone de Marc. Il a enregistré une bonne partie de la journée où Marc a pété les plombs. La police n'a jamais retrouvé le corps de Daniel. Il t'a jamais expliqué en détail ce qui s'était passé. Raconte-moi ce qui s'est passé ce soir-là.